Bonjour, l'entretien à l'ISCPA, c'est vraiment une épreuve clé, décisive dans notre processus d'admission, puisque ben, nous vous rencontrons en direct, pour de vrai, même si ça se fait parfois sur WhatsApp. C'est donc un moment d'échange privilégié pour comprendre votre profil, votre projet, et puis ça met déjà en scène une forme d'interaction que vous vivrez tout au long de votre vie professionnelle, que vous soyez journaliste, journaliste, vous travaillez dans la communication ou la production, comme le montrent les images qui défilent derrière moi, eh bien vous aurez l'occasion de mesurer vos qualités relationnelles et la clarté de vos projets et de vos explications avec des interlocuteurs variés. Pour l'heure, c'est au moment d'une rencontre que nous allons vous écouter, nous allons aller sur votre terrain, essayer de comprendre pendant 40 minutes ce qui fait que vous avez frappé à la porte de l'ISCPA, que vous avez envie de vous orienter vers ce type de formation. Et donc, le membre de l'encadrement de l'école qui échangera avec vous aura en tête un certain nombre de critères pour comprendre si votre projet et votre profil vous permettront de vous épanouir dans l'école. Cette grille d'observation est disponible sur le site, mais au fond, la question qu'on se pose, elle est illustrée par ce visage souriant. Est-ce que vous aurez envie et plaisir et intérêt à venir étudier chez nous, est-ce que, est que nous aurons envie, plaisir et intérêt à travailler avec vous dans les années qui viennent C'est tout ce qu'on vous souhaite.